Allô, allô. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais moi bah je te propose oui. moi je te propose ici, Tsuki Castle. Vas-y gros truc que ça hein. Non mais non wow. Tu fais tuer instant le tu T'as déjà gagné sur ce jeu Bah oui Ah ouais oui. Ah ouais. Oh, ils sont en haut, ils sont en haut. Ils sont en haut, ils sont au tri. Oh, ils sont deux. Allez, sodomisez-moi, sodomisez-moi. Allez, vas-y. Ouah, il a le pompe, fais gaffe, fais gaffe, fais Ils sont deux. Il a déjà le pompe enflammé Ouais. Voilà voilà pourquoi j'entends comme si c'était chez est moi Soyez. Ils sont dedans. Je fais gaffe, ils sont deux. Ouah j'ai que des snipes, ça me rend fou Oh attends, j'ai que des snipes, je peux pas. Wow, wow ça. Ouais, ça où est ça, tireux Vas-y, essaye dès qu'on qu peut être tranquille. Regardez ah, où ça a tiré. Votre coéquipier repart au combat. Beau travail. Drone ennemi au-dessus. J'ai acheté le colis pour l'équipe. Euh, Est-ce qu'il y, y a moyen de que tu m'acheter le pont pour euh, après au chef. Ramasse-le ici, il est là par terre pour toi. Et viens cliquer ici. L'ennemi a déployé un drone de oh, merci merci. On oh, dort rien loup. Ouais, il est cheaté lui en plus. Que... Mais le, ca le camo là que t'as tu vois, le violet ouais. là. Ouais. Là faut le débloquer comment Faut s'accouder hein, en multijoueur. Je ai une idée. Ah c'est quoi multijoueur que tu peux Ouais, ouais, ouais. Je me l'ai explosé dessus. Je demande une reconnaissance immédiate. Les cibles mises à prix ont été éliminées. Beau travail. Dispositif de reconnaissance ouais. hostile déployé. On sur le ça va Ah, ma commence à quand ennemi au-dessus. On a détecté une dans la de, de liaison et récupérer leur renseignement avant qu'ils ne les sécurisent Vas-y, t'as le mais c'est tu... Voilà, là ça me retire dessus. Les gars, ils arrivent, ils arrivent les autres Il reste 24 et demi Zone de brouillage ennemi au dessus Drone hostile dans la zone Ça va, ça se passe euh, par contre ça va revenir ça. Chaux CSGO, high par CSGO 2. Course. Un jeu d'aim qui sort, c'est toujours une bonne nouvelle les gars. Wow, mais là ça que sur moi Je demande une reconnaissance immédiate. récupérer le plus de renseignements possible. On n'a pas beaucoup de temps. Y'a un mec qui apparemment est en train de tomber là. Et où Attention, le drone quitte la zone. Et t'as euh, de, pompe, de euh, Le pont que t'as, c'est wow. pour le pont. pourquoi Tu m'as tiré dessus le coup, c'est Là bas là bas ça campe ça fait gaffe ça campe juste là d'accord là, là juste là ça campe là ça campe là sur moi ouais ça campe sur moi sur moi sur moi il est tout seul il est tout seul il camper à, à l'intérieur Oh ils sont, ils sont Non ça veut pas descendre, j'ai bloqué le sont de plein. Oh le cous, t'es bien là On est chaud hein oh, T'es eu... sûr que t'as déjà gagné toi Eh ouais, la vie de ma mère Ok. Et fais-moi plaisir, t'as 11 000 balles, va sur le shop, achète-toi pleine plaque. Ok, le cous cette plaque Ça On va encore beaucoup. en prendre Ah c'est bon, c'est bon j'en ai encore. C'est bon. Là, tu veux des plaques Non t'inquiète loup. Tu peux me couvrir vite fait Comment, comment Couvre-moi vite fait le coup Suis moi le Kouz, on a pas la zone. Ouais, ouais, je suis avec toi, je suis avec toi. Oh, je suis grave low HP le j'ai pris cher. Il plaques tiens. C'est moi on il accent un peu Finis-le -le, le coup, s'il te plaît. Finis-le, finis-le, il va, il va me faire. Il mort, il est mort. Ils sont j'ai tué -le. Oh, le coup, c'était trop chaud. Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. Tu fais pas hide quand tu gagnes, toi Oh tu fais pas ah, quand tu gagnes. Non. Oh, bon, si tu fais pas hide, non, non, j'en fais pas, moi j'arrête là. Non, ah, vas-y, on en refait une. Oh, mais t'as pas dit le mot magique, là. C'est le, le bruit, là. Ouais, t'as, relance pas. Hein, moi, je joue pas avec un mec qui fait pas... Ah, bon, allez, pas le temps d'expliquer pourquoi, du comment. Je te laisse. Vas-y,